Salut les jardiniers, j'ai appris certaines choses sur le compost par rapport à ma vidéo, ma première vidéo sur le compost et aujourd'hui ben, je vais vous partager un peu ce que j'ai appris donc j'ai appris qu'il fallait pas composter euh, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo parce que de 1 ça pollue et de 2 ça gaspille de l'énergie en, en se décomposant en, ça libère des gaz dans l'atmosphère, ça pollue ça gaspille de l'énergie et il y a une façon de composter meilleure, c'est le compostage de surface, donc on va voir ça tout de suite. Je vais mettre tout le compost en surface dans le jardin, là où il y a les légumes même où il n'y a rien, comme ça les insectes ils vont manger le compost quoi. et après ça va faire du, de la bonne terre. J'ai déjà commencé à étaler euh, des feuilles ici. Je ne les mets plus dans le compost, euh, je les étale euh, sur la terre directement. Et je vais étaler également bah, tout le compost euh, dessus. quoi. Maman, maman ah ouais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est horrible. Horrible. Oh putain, je vais fait dégueulasse, fais vomir, c'est horrible. Hein voilà. Il faut faire pareil bah, partout, jusqu'à temps que j'ai plus de compost. Oh, voilà j'ai terminé pour aujourd'hui l'avantage aussi d'étaler le compost comme ça c'est que ça offre plein de cachettes pour les insectes donc euh, ça se décompose plus vite et il y a plus d'insectes donc la terre elle est meilleure parce qu'il y a plus d'insectes dans la terre il y a plus de tout quoi ça a que des avantages de faire du compostage de surface donc voilà ce que ça donne hein. j'ai presque tout étalé, je continuerai la prochaine fois parce que là je suis avec les enfants et avec madame et on va y aller voilà voilà j'ai pas pu rester trop longtemps donc j'ai étalé ici toute cette partie là et là donc c'est pas très très bien étalé, hein. j'étalerai mieux plus tard mais au moins c'est là c'est déjà mieux que la terre à nu j'ai mis aussi des feuilles, euh, des feuilles mortes que j'ai balayées euh, sur la terrasse donc voilà maintenant ben, ce que je compte faire c'est laisser toujours le, le sol recouvert hein, contrairement à ce qu'on faisait avant on laissait le sol à nu comme euh, ici Et là, par exemple, mon père, il a retourné la terre hier ici, il a, les... a enlevé les courgettes qui étaient dans ce coin-là. Et là, le sol est à nu, donc il euh, va falloir que je recouvre ça aussi, pour pas laisser le sol à nu comme ça tout l'hiver, parce que sinon, il va s'assécher, et il n'y aura plus rien qui va pousser dessus pendant tout l'hiver, et après, la terre, elle va être dure comme de la brique. Donc le but de recouvrir le sol aussi, c'est bah, que la terre reste euh, friable, reste bien molle et qu'on puisse planter des choses comme ça, euh, même à la main quoi. Je vous mets les liens d'autres vidéos que j'ai découvertes sur le compostage, euh, sur euh, la pollution, pourquoi le compost pollue, tout ça. Je vous mets toutes les vidéos que j'ai trouvées dans la description de la vidéo. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo ou alors si vous vous avez connu ma chaîne grâce à la première vidéo sur le compost bah je vous invite à vraiment vous renseigner vous même aussi sur internet sur, euh, bah, sur le compost pour pas écouter seulement ce que je dis parce que ça, ça se peut que je dise des bêtises euh, je suis un débutant hein, je sais je connais pas tout donc euh, voilà et quand je fais des erreurs par contre j'essaye de vous le dire pour que vous aussi vous ne trompiez pas comme moi et malheureusement bah, je me suis trompé sur le compost ça se peut que cette technique là de compostage de surface ne marche pas mais en tout cas moi je l'essaye et je vous dirai ce que j'en pense euh, plus tard et, mais je pense que c'est une bonne technique quand même enfin voilà <rire> je voulais vous partager ça je vous dis à très bientôt et je vous dis bah, mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Salut salut Voilà ce qui reste du tas de compost. Donc il ne reste plus grand chose. Là il reste... J'ai mis des pommes tout à l'heure mais c'était avant que je décide d'étaler tout ça. Donc voilà voilà.